si on se ramène à ce qu'on a réalisé au Québec dans la dernière année ensemble, un processus de co-design citoyen autour d'une église. Euh, moi, j'ai beaucoup à la dernière vidéo de la présentation du projet en janvier dernier, où on a une citoyenne qui dit « oui, vraiment, c'était vraiment un processus réel où les citoyens ont pu participer ». Avec moi, le, le, la réflexion sur les communs des, des dernières années, qui est comme un projet alternatif de société qui permet de réfléchir beaucoup sur la gouvernance. Bien, le processus de co-design, pro je trouve, donne espoir à des citoyens, puis de vraiment sentir qu'on peut faire la différence, puis donne envie de le faire. J'ai trouvé que c'était très puissant pour euh, vraiment redécouvrir ou vitaliser la démocratie. C'est vraiment… Euh, les gens ont soif, puis ça s'est vu, puis c'est faisable, on l'a démontré. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant de bien saisir qu'un bien commun comme en soi, ça n'existe pas, mais ça n'existe dans la mesure où on décide qu'on en crée un puis comment on va le on va gouverner ensemble. Il y a une forme de leadership, une forme de gens qui décident de créer des communs. C'est pas, pas vrai qu'on se met ensemble et ça revient. Ça les gens qui s'organisent, il y a, a un extrême, extrême pragmatisme et, euh, et, et il y a des conditions favorables. Les conditions favorables, c'est soit une, une extrême douleur, une extrême crise, ou encore un extrême besoin. Ou un, souvent, mais aussi, parfois, c'est juste le fait qu'un sens de gaspillage immense, puis qui amène les gens à réagir en disant ben, « oui, de gaspiller comme ça, on va, on va, on va passer différemment ». On n'a pas encore trouvé la manière de... Euh se parler et de parler des communs qui correspondent aux valeurs des communs, c'est-à-dire un peu le co-design, l'auto-organisation, le faire ensemble, etc. Et ça dénote quand même, à mon avis, une difficulté dans l'appropriation de ce nouveau paradigme des communs. Il y a quelque chose que quand, quand tu as invité moi, Yves, par exemple, à Commons à Berlin, c'était comme, ah, Alain, il voit en nous qu'on est des caméneuses, on est des, des praticiens des campus Ah, c'était comme, euh, ton regard et ton invitation nous a fait entrer dans une identité beaucoup plus forte qu'on l'aurait faite sans ton invitation de transformer le monde, une petite relation à la fois, donc on, à travers ça, on peut aller dans la complexité totale et transformationnelle. On se rend compte qu'on est en train de bâtir une nouvelle culture, de certains Art of Commoning. Nous, euh, je veux dire, il faut la mettre en place. Quoi. Quand on va qu à un événement, c'est une facilitation parce que l'événement veut sortir des choses des gens. Puis, quand on va dans un événement avec une paradigme plutôt de hosting, cette idée c'est quelque chose qui va émerger euh, au centre de tout le monde. Et euh, quand on parle de commoning, moi je me dis, ben, on est dans un monde d'une pratique, d'un euh, groupe de personnes qui se réunit autour de quelque chose pour euh, le gérer, pour un bien collectif, pour le maximum de personnes, aujourd'hui et les générations futures. Quand je pense à, à, à une résidence, hein, c'est un acte de commoning. Hein. Le cadre théorique du fourfold practice, ça nous donne quelque chose de très clair et euh, qui nous aide à être dans une pratique de ça à tous les jours et euh, et de l'améliorer véritablement. C'est quoi le nœud qui fait qu'on a la difficulté à passer à ça C'est toujours cette idée que, ah, mais on a affaire avec des personnes qui sont experts, qui sont dédiées à une vie, avec des milliers d'heures sur un sujet précis des comments, sur, par exemple, comme tu dis, euh, par rapport au droit. Puis, si on fait ça, il y a la crainte, mais qui est mal fondée à mon avis, mais c'est la crainte pour l'instant que. Euh, si on, on, on y va dans quelque chose qui est démocratique, ben on ne va pas pouvoir vraiment bénéficier collectivement de ces, ces expertises et réflexions euh, tellement riches qui doivent faire partie de ça. Mais au contraire, ils sont même pas, on n'a pas encore fait l'expérimentation véritable de faire ça. L'élément central, c'est la confiance. Sans hein, la confiance, euh, et la capacité d'être de, de en gros ensemble, le « commons, on ne peut pas faire du « commoning », c'est juste impossible. Ça va rester dans la théorie, ça ne va pas arriver dans, dans une vraie transformation de société par la pratique avec des vraies choses. C'est justement la reconnaissance de la pratique comme étant un bien commun. C'est quoi la pratique de mettre en commun un logiciel libre, de traiter l'eau, de la pratique en soi? C'est quoi la pratique d'accueillir les gens? Puis, c'est quoi la pratique de faire de la théorie par rapport à ça? de conférences comme Berlin, puis en, en disant, bon, on est dans l'action, on avance dans les projets, puis comment on injecte du, du commun dans nos projets, tu sais, comment on injecte cette... Euh, c'est nécessairement par euh, des zones d'expérimentation, c'est nécessairement par euh, une manière de cadrer euh, les projets. Période de crise, c'est des moments d'expérimentation, besoin de raconter des histoires d'une de, place à une autre pour, pour imaginer des possibles, donc de monter la conscience des infrastructures qu'on a... Et les paradigmes qui servent, dans lesquels ils sont. Il faut d'abord les comprendre pour les remettre en question, puis pour les faire évoluer, puis expérimenter avec. Or, on ne le fait pas beaucoup. Puis, je pense qu'au Québec, il y a des choses à faire avec ça. On peut travailler les enjeux sans mettre les communs dedans. Peut, mais comment on fait pour travailler sur les enjeux en mettant les communs dedans Il y a peut-être un momentum. On est peut-être rendu là, à re, re, remettre des mots sur des réalités différentes. Il y a une rationnelle. Objectives, un certain nombre de choses positives autour des communs et des défis et des, des, des limites aussi. De l'autre côté, il y a beaucoup d'émotions, de, d'engagement, d'idéologies euh, non, non rationnelles. Euh, et, et, et le ce que je trouve extraordinaire, c'est cette, cette plage d'expérimentation que ça offre. Alors, ça ne répond pas forcément à un besoin ou à une nécessité. À un moment donné, il faut qu'il y ait un désir partagé de faire ensemble. La création de ce désir-là, pour moi, est quelque chose d'important. L'importance de l'affect dans le commun. Pour ceux qui, qui pratiquent quelque chose dans une, à, à, à gérer ensemble, un commun quelconque, peu importe, pendant 10 ans, 20 ans, imaginent le savoir-faire et le savoir-être qu'ils ont développé à travers ça. Là. Ça, c'est à partager. Un mode d'être. C'est qu'à un moment donné, euh, euh, c'est un mode de vie, c'est un mode d'être. Et puis, tu es dedans. Euh, tu vois, c'est pas comme quand tu disais, il n'y a plus rien de théorique, etc. etc. et c'est. Tu, tu es modelé par cette façon d'être et de faire avec les autres, et en, en même temps que tu influes sur cette façon d'être.